Alors, euh, moi je suis une donc ingénieur, donc j'habite à Paris, en région parisienne. Euh, je suis ingénieur informatique, donc euh, je travaille en tant que consultant, donc euh, technique, je suis programmeur aussi. Euh, voilà, donc je suis aussi euh, un blogueur qui a écrit sur le machine learning. Euh, donc voilà. Ok, très bien, super. Donc qu'est-ce que tu as aimé dans cette formation et qu'est-ce qui t'a aidé toi Alors, la formation, je l'ai fait principalement parce que je voulais transmettre mon savoir et je ne savais pas trop euh, comment s'y prendre. Donc là, j'ai fait la formation, passé en formation avec Lingen pour, euh, bah, pour passer à l'action et commencer à préparer ma première formation. Top. ok. Et est-ce que tu conseillerais cette formation Pourquoi et à qui bah, Totalement, hein. moi j'ai fait un atelier, c'était vraiment super sympa. Euh, on passe directement à l'action. Je conseillerais à tout le monde qu'il y ait des blocages ici, surtout. Euh, C'est plus simple qu'on qu qu le pense. Euh, on part au bout de deux jours, on part avec du concret. Donc voilà, donc, je vous la conseille, vous ne regrettez pas.